Comment nourrir de façon durable une population de plus en plus nombreuse A l'échelle de la planète, la production agricole ne cesse d'augmenter depuis les années 1960. Durant les 30 dernières années, on a assisté à une forte augmentation de la production alimentaire mondiale qui croît à un rythme plus important que celui de la population mondiale. On peut donc penser que la sécurité alimentaire, c'est-à-dire le fait de nourrir la population en quantité et en qualité suffisante, est de plus en plus assurée. Pourtant, aujourd'hui encore, la sous-alimentation reste importante dans certaines régions, notamment les plus pauvres, comme en Afrique et dans une partie de l'Asie. Dans les pays en développement, c'est toujours l'agriculture vivrière qui est la plus répandue. Les agriculteurs ne mangent pas toujours à leur faim et sont souvent pauvres du fait des faibles rendements. Dans les pays développés, c'est l'agriculture intensive qui domine. Si elle permet de nourrir abondamment la population, elle est aussi critiquée car peu soucieuse de l'environnement. Pour augmenter les productions alimentaires, on peut soit augmenter les surfaces en détruisant la forêt par exemple, soit augmenter les rendements agricoles en utilisant les biotechnologies comme les OGM. Le commerce et le prix des produits agricoles sont dominés par des grandes puissances. Les pays en développement demandent que les échanges soient plus équilibrés. L'agriculture intensive des pays riches permet de nourrir beaucoup de monde, mais pose des problèmes environnementaux. Dans les pays en développement, la solution passe par une redistribution des terres et un développement de l'agriculture vivrière. Des solutions plus respectueuses des hommes et de l'environnement, comme l'agriculture biologique, se développent aujourd'hui, mais ne concernent qu'une partie réduite de la production agricole mondiale.